Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, comment augmenter tes réservations, comment augmenter la valeur, comment augmenter le chiffre d'affaires, bien évidemment augmenter aussi la rentabilité de tes appartements. Et plus précisément, cette fois-ci, je vais m'adresser à ceux qui ont et qui détiennent des immeubles ou ceux qui font de la sous-location professionnelle comme moi et qui ont eh bien, plusieurs appartements sur le même lieu. Et puis enfin, je m'adresse aussi à ceux qui font de la conciergerie, bien évidemment, puisque tu es là pour accompagner le propriétaire et pour lui proposer des solutions. Donc si aujourd'hui, tu gères plusieurs appartements sur un même lieu, eh bien, tu vas pouvoir lui proposer une solution que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc euh, j'avais déjà fait eh bien, un, une story sur, sur YouTube où j'avais parlé de ça. Et cette story a connu beaucoup de succès et beaucoup de personnes m'ont dit « Sébastien, peux-tu nous expliquer complètement et concrètement comment tu fais ça et comment tu mets ça en place ?» Donc l'idée de cette vidéo, eh c'est tout simplement qu'on voit ça aujourd'hui sur mon ordinateur et je te retrouve juste après eh bien, le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Tu as découvert un bouton « S'abonner » tout en bas. Active la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, d'investissement en bourse et je te parle aussi d'entrepreneuriat. Tu le sais, je suis eh bien, entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et aujourd'hui, j'entreprends notamment dans l'immobilier grâce à la sous-location professionnelle immobilière mais également grâce à la conciergerie d'appartements. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est que ça, eh bien, c'est tout simplement deux business que j'ai lancés qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, qui m'ont permis eh bien, de me lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, ou du moins très faible, mais avec des résultats très rapides. Eh bien, Je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites dans la partie description de cette vidéo et que tu vas pouvoir implémenter, mettre en place dans ta ville dès demain. Donc Aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble justement la création de ce que j'appelle des bundles. J'en avais déjà parlé sur YouTube, j'avais déjà fait une story par rapport à ça qui a connu un gros succès. J'ai eu beaucoup de questions, donc du coup, je me suis dit bah, je vais en faire une vidéo tuto, hein, donc une vidéo pour expliquer concrètement pourquoi je fais ça, mais aussi tuto, c'est-à-dire qu'après, on va passer sur mon écran et je vais te faire voir concrètement eh bien, comment mettre ça en place, mais aussi je vais te démontrer que les résultats que j'ai pu obtenir grâce à cette solution. Alors, je suis encore en phase de tests, d'optimisation, bien évidemment. Mais déjà, les résultats sont plutôt prometteurs et on va voir ça dans quelques instants. Alors, pourquoi je fais ça En fait, l'idée, si tu veux, c'est que si tu as des appartements, par exemple, type T3, donc avec deux chambres, et que tu en as plusieurs sur un même lieu, l'idée, si tu veux, c'est qu'on crée des bundles. C'est-à-dire qu'on va les accrocher ensemble, en fait, on va les regrouper pour plutôt que de louer appartement par appartement, on va louer la totalité d'un coup d'un seul. Pourquoi je fais ça parce qu'aujourd'hui, forcément, il y a une forte concurrence sur Airbnb, il y a de plus en plus d'appartements et des T3, il y en a de plus en plus. Donc, ça veut dire que tu viens clairement en concurrence par rapport eh bien, à tes petits camarades qui, eux aussi, ont des T3 dans ta ville avec le même type de prestations, etc. etc. Et donc, finalement, bah, tu es tenté de jouer sur les prix pour aller chercher des réservations. Ça, c'est la première chose. Du coup, tu es tenté, parce qu'il faut que tu remplisses un calendrier, bien évidemment, mais c'est aussi que eh bien, des fois, parfois même, il arrive que les réservations ne sont pas à la hauteur espérée du cash flow que tu souhaites générer ou de la rentabilité que tu en avais espérée. Donc l'idée, eh c'est tout simplement de se dire, bah, plutôt que d'être dans la masse, hein, d'être confondu de la masse, eh c'est essayer de plutôt se nicher sur un autre marché. Et ces autres marchés, c'est quoi bah, C'est tout simplement un marché de euh, voyageurs qui viennent en groupe. Donc ça peut être par exemple des entreprises qui organisent des séminaires et qui viennent bah, tout simplement avec euh, donc, donc des voyages, un voyage d'affaires, hein, tout simplement. Ça peut être aussi des familles qui se regroupent pour un événement, ça peut être un mariage, ça peut être tout type d'événement euh, familial et qui du coup veulent se retrouver sur le même lieu, c'est assez logique. Et puis, ça peut être aussi, eh bien, euh, comment dirais-je, euh, euh, par exemple, lors de, con, lors de conférences, lors de, de séminaires, lors de foires, etc. Il y a forcément bah, des exposants qui veulent se retrouver ensemble, etc. Et l'idée, c'est qu'ils soient logés tous sur le même lieu. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai pu observer, et ça fait très longtemps que j'observais ça, parce que je le faisais déjà à l'étranger euh, à, à l'époque où je faisais du Airbnb, eh bien, c'est qu'en fait, le, les offres qui sont proposées aujourd'hui, Hein, par rapport à la demande qu'il y a sur justement eh bien, des mouvements de groupe, il y en a très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'offres, et on va le voir après sur mon écran, justement, il n'y a pas beaucoup d'offres qui correspondent aujourd'hui à la demande. Et donc, l'idée, c'est de se nicher sur tout simplement un nouveau marché. Donc ça, c'est une première chose. Donc du coup, on va répondre à une demande. Donc l'idée, c'est qu'on va créer tout simplement un produit qui corresponde à ce qu'attendent les voyageurs. Ça, c'est la première chose. On résout un problème. Pour faire simple. Mais c'est aussi l'idée, c'est de monter la valeur. Parce que c'est bien de prendre des réservations, mais ce qu'on veut, c'est prendre des belles réservations, des, beaux, des, des, des belles choses qui vont nous rapporter de l'argent. Donc, en fait, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas pouvoir louer très clairement plus cher. Alors moi, je fais des tests, donc j'ai encore du mal à te dire précisément de combien on va augmenter, mais très clairement, tu vas augmenter de manière assez significative et ce que tu vas aussi augmenter, c'est le ménage. Tu le sais, c'est très souvent que je dis, le ménage, il faut calculer au plus juste et il faut, si ça te coûte 50 euros le ménage, mais ben en gros, tu, tu vends 50 euros le ménage à ton voyageur. Ben là, pas du tout. Là, tu vas très clairement pouvoir augmenter. Donc, en fait, tu vas gratter sur la réservation et tu vas gratter très clairement sur le ménage. Donc, ça veut dire que là, in fine, tu te seras fait une belle réservation et qui, du coup, va très clairement booster ta rentabilité sur tes appartements. Pourquoi et pourquoi ce genre de chose est possible Tout simplement parce que l'offre qu'il y a aujourd'hui sur le marché par rapport à la demande est insuffisante. C'est clair, j'ai pu faire les tests on va le voir ensemble, justement, je vais démontrer que c'est réellement le cas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les gens qui cherchent ce produit-là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché, ils n'ont pas beaucoup de moyens de comparaison. Ils ne peuvent pas faire jouer la concurrence, contrairement à des produits euh, comme je prends les studios, par exemple, où il y a une énorme concurrence. Bah là, en fait, ce qui va faire la diff, c'est très clairement le prix. Bah là, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, euh, le voyageur n'a pas trop d'éléments de comparaison. Il ne peut pas trop euh, essayer de négocier ou quoi au okay, caisse, parce que ce qu'il veut avant tout, c'est pouvoir répondre à son besoin. Donc, finalement, il est prêt à payer le prix nécessaire. Pareil sur le ménage. Le ménage, pourquoi on va le vendre plus cher Tout simplement parce que le voyageur, dans sa tête, psychologiquement, il sait que vu qu'il vient en, en, en nombre, il y a du volume, bah forcément, le frais de ménage va être relativement plus conséquent. Et là, il n'y a plus de notion par rapport au voyageur, si tu veux, à se dire, euh, bah en fait, là, il prend 50 euros et là, finalement, il va prendre 150. Parce qu'en fait, il n'a plus trop d'éléments de repère, comme je te le disais. Et c'est aussi dans sa tête, il se dit, de toute manière, on vient en groupe, donc forcément, il y a des frais de ménage qui vont être relativement importants. Mais c'est aussi... C'est aussi que si par exemple ils viennent en famille ou si ils viennent en, en comment dirais-je dans le cadre d'un voyage d'affaires, en fait le prix n'est plus vraiment important euh, parce que leur priorité c'est qu'ils soient tous ensemble. Donc le facteur prix c'est pas leur, le premier problème, tu vois. Alors que quand ils réservent un logement classique, bah c'est retrouver un logement, mais il y en a tellement que finalement le, le, le, le, le, là ce qu'ils vont regarder le plus après c'est le prix parce que bah oui bien évidemment le prix va jouer un rôle important dans leur prise de décision, mais là beaucoup moins. Beaucoup beaucoup moins et c'est là justement où nous on va pouvoir eh bien, sortir notre, notre, euh, notre comment dirais-je euh, euh, dirais nos propositions tarifaires qui vont être du coup et eh bien cette fois-ci plutôt de notre côté c'est-à-dire que là pour le coup on va réellement gagner de l'argent avec les offres qu'on va pouvoir leur proposer donc l'idée du coup bah, c'est de créer un bundle c'est-à-dire accrocher finalement deux appartements, voire trois appartements, parce que pour un client, eh bien, ce qu'on lui a fait, c'est que tout simplement, il y a trois appartements sur trois étages différents, et eh bien on a créé un gros bundle et on a créé aussi donc, des bundles de personnes sur nos sous-locations et tu vas voir ensemble, on va voir ensemble que la rentabilité elle est très clairement eh bien, euh, présente. Et puis, ce que je te propose aussi, c'est qu'après, eh je te fasse voir comment mettre ça en place, toi aussi, dans ta ville. Donc Du coup, on passe sur mon écran. Euh, alors, je vais te partager, alors on va déjà commencer par, euh, par ça. Alors, je refais la manip, parce que je l'avais faite avant, bien évidemment. Donc, je vais faire le mans, d'accord Donc, je n'ai pas spécifié deux semaines ou quoi aux okay, caisses, et j'ai mis euh, 11 personnes. Donc, je lance ma recherche. Donc là, il te dit, j'ai 313 appartements. Mais en fait, le truc, c'est que là, il est, il te propose des appartements en fait, Airbnb, l'idée, si tu veux, de l'algorithme, c'est de te proposer un maximum de choix. Donc, il se dit peut-être que ça se trouve, ça va l'intéresser d'aller pas forcément sur le Mans, mais d'aller sur des villes un peu plus loin et de trouver le logement adéquat. Mais si tu as des voyageurs qui veulent absolument sur le Mans, là, du coup, il va falloir zoomer. Parce que bien évidemment, il faut aller chercher ce que euh, le voyageur a besoin. Donc, moi, je me mets à la place d'un voyageur, je me dis, bah, moi, je voyage sur le Mans. Voilà. Donc là, déjà, on descend plus qu'à 45 appartements. D'accord 45 propriétés. Mais tu vois qu'il y en a encore qui sont à l'extérieur. Le voyageur veut être absolument sur la ville. Il va encore zoomer, forcément. Ok Et donc là, on arrive sur la ville, précisément. Là, on est… Alors, on va… Euh, je peux même encore zoomer, hein, parce que là, si par exemple quelqu'un veut vraiment sur le centre-ville, nous, on est sur le centre-ville, précisément. Bah là, en fait, on descend à 18 appartements. D'accord Et sachant que dans les 18, il y a mes appartements. Par exemple, ici, celui-ci, c'est le mien. C'est un de mes appartements. Celui-là, c'est un de nos clients. Ça, c'est un de nos appartements. Tu vois, donc, on est, euh, on est vite identifiable, en fait. Hein. On ne peut pas nous louper, quoi. Donc, tu vois, par exemple, bah, là, typiquement, c'est ce qui nous dit. Voilà, 355 euros la nuit. Donc, tu vois qu'on est sur des prix euh, très, très forts, puisque moi, c'est des appartements. Ça, que je loue, on se... Entre 60, 70, 80 euros. Donc, on voit que là, on est quand même sur, euh, sur des belles... Euh, sur des beaux, des beaux produits très clairement euh, le ménage en règle générale sur ces produits là moi je suis à 50-60 euros euh, là on n'est plus du tout là, sur le même tarif puisque là on, en fait nous on propose des ménages à 210 euros donc moi ce que je te propose donc tu vois que là du coup l'offre elle est euh, bah, très clairement il y a beaucoup moins d'offres enfin, tu vas me dire il y a moins de demandes aussi bien évidemment c'est toujours la, la règle en fait d'être euh, proportionné par rapport à ton marché euh, mais on va monter 13, 14, 15 on va monter Regarde, on n'a plus que six appartements, quoi. six propriétés, dont les deux premières, celle-ci et celle-ci, qui sont les miennes. Ça, c'est des appartements que je gère en conciergerie, et ça, c'est des appartements sous location. Là, c'est plus du tout la même. Quoi. Là, en fait, on n'est plus que six sur le marché. Hein. Donc, des groupes, bah, très clairement, euh, ils ne vont pas avoir 50 000 choix euh, en phase 2. Quoi. Je veux dire, tu, vois, tu, tu comprends en fait la, la, la logique. Donc, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir eh bien, les réservations qu'on a pu prendre. Donc, par exemple, là, ici, j'ai tapé bundle, on l'appelle bundle. Donc, là, c'est un bundle que j'ai euh, euh, bah, créé. Donc, là, on loue à 179 euros la nuit. Alors, on est encore en phase de test. Hein. Je pense qu'on va pouvoir monter. Euh, mais là, on a déjà pris une réservation pour le week-end, euh, bah, pas ce week-end-là, mais le week-end juste d'après. Et là, euh, voilà. Là, du coup, on a euh, donc, la réservation qui est ici. Qui est à 508 euros 30. Donc là, il faut déduire 210 euros puisqu'on a paramétré 210 euros sur cette annonce. Donc 508, pardon, 508 divisé euh, moins pardon 210. Je vais y arriver. On est à 298 divisé par. Là, on est sur deux nuits, deux nuits. et eh bien, on est à 149 euros la nuit. Euh, je vais vérifier quand même que je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Voilà, on est à, non, pardon, on est à 194 euros la nuit, d'accord Et 210 euros de ménage, c'est ce que je te disais. Alors que si je loue mes appartements seuls, d'accord Donc là, c'est un autre bundle qu'on a créé. Euh, quand je loue mes appartements seuls, tu vois à peu près les prix pratiqués. Euh, 47, 51, 57, 63, 63. Le deuxième, donc là, c'est un smart pricing. Euh, le deuxième est à 61, 51, 56, 62, 62. Enfin, tu vois les prix qui sont pratiqués. Donc, moi, en règle générale, euh, bon, euh, je, donc là, tu l'as vu, 194, donc ça fait en gros 97 euros. ok. Alors qu'en règle générale, moi, je suis plutôt à 62. Donc, on est très largement à au moins... Euh, à au moins 30%, pour, euh, même plus que ça, on a plus de 40% en fait d'augmentation sur ces appartements. Hein, donc là, on voit bien les prix qu'on qu qu pratique et euh, les prix euh, qu'on pratique euh, par appartement. Donc on voit très clairement la rentabilité, elle est juste euh, explosive. Moi, je pense qu'on peut faire, alors là, on est sur des mois creux, hein, donc c'est pour ça aussi que la rentabilité n'est peut-être pas forcément, moi, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus. Euh, L'avenir le dira, mais je pense très clairement qu'on peut aller beaucoup plus loin sur, sur ces appartements. Là, on est sur des mois plus creux, mais tu vois là déjà, hein, tu vois à l'écran que les, les, la rentabilité n'a rien à voir par rapport à ça. Alors maintenant, ce que je voulais te faire voir, c'est comment on paramètre ça. Comment on, euh, on fait ça alors, euh, alors, du coup, parce ce que je voulais mettre ça en plein écran alors, ce que tu vas faire, c'est que déjà dans un premier temps, tu vas repérer, euh, par exemple, ton appartement, donc celui-ci. Ensuite, tu vas cliquer sur, euh, pardon, sur, eh bien, create new listing, d'accord Donc, tu vas créer une nouvelle annonce, d'accord Et là, en fait, euh, tu peux dupliquer un appartement, donc tu vas le faire. Et là, tu vas en prendre un qui correspond à, euh, à comment dirais-je, à, à l'appartement que tu veux. C'est euh, si à deux appartements. Alors, il faut qu'il soit et encore, et encore, je suis en train de me dire, ce n'est pas forcément très important, mais tu en prends un des deux. D'accord Et l'idée, justement, c'est que grâce à ça, eh bien, tu puisses récupérer déjà une bonne partie des photos et une bonne partie du paramétrage qui a été fait. D'accord Puisque quand tu dupliques un appartement, eh bien, tu, euh, tout simplement, on le voit ici, en fait, tu vas récupérer notamment euh, bah, tout ce qui est amenities, tout ce qui est euh, configuration qui a été faite, l'adresse, enfin, quoi que non l'adresse, il faut que tu le reprécises, mais il y a quand même beaucoup de choses, de paramètres qui ont été faits. Tu vas euh, récupérer déjà les photos. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas créer ton bundle, en fait, euh, donc là, je t'en prends je t'en un, un, euh, on ne l'a pas trouvé. Peut celui-ci, peut-être Non, ce n'est pas celui-ci. Voilà, bundle. On va prendre celui-là, par exemple. Voilà, donc là, du coup, on l'a appelé bundle. Tu mettras le nom que tu veux. Tu mettras le nombre de personnes dans, dans l'annonce, bien évidemment. Et là, si tu veux, euh, bah là, tu vas aller chercher en fait toutes les photos des deux appartements. Hein, tu vas pas te contenter de. de et en, je suis en train de me dire qu'ici, tu vois, on l'a même pas fait. <rire> donc, tu vois, déjà, ça, c'est pas bon. Euh, donc, ça, ça n'a pas été fait. Euh, mais là, l'idée, c'est que tu remplisses le. le comment dirais ça Il faut que je prévienne mon, <rire> mon associé parce que c'était lui qui était chargé de faire ça. Il n'a pas, pas créé. Mais bon, ce n'est pas très grave. Euh, du coup, il faut que tu mettes toutes les photos des appartements. Et il faut bien que tu précises, voilà, ici, dans la description, l'OS et 2T3 pour pouvoir accueillir jusqu'à. 12 personnes, ces deux appartements T3 indépendants, peuvent accueillir chacun 6 personnes. Celui du deuxième étage comporte une table pouvant accueillir 12 personnes pour un repas commun. Une cour peut mettre au fumeur de fumer, tamar maintenir dans les appartements. Bon, là, euh, la description, euh, bon, il a mis l'espace, etc. Bon, c'est assez, assez succinct. Euh, je ne vais pas vous mentir. Donc là, il y, y a un gros travail, je pense, à, à refaire. Euh, parce que je, je, je le fais en live avec vous. Hein, donc, euh, vous voyez, je suis transparent. Euh, mais voilà l'idée. D'accord Donc, tu précises bien dans l'annonce, euh, donc, deux appartements qui sont situés au même endroit, mais c'est surtout que derrière, il va falloir les coupler. Donc là, ce que tu, donc tu vois, euh, ce que tu vas faire, euh, donc là, du coup, on a mis les frais de ménage et on a séparé le linge. Nous, on fait ça comme ça. Voilà. Là, ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les linker. D'accord Tu vas aller ici dans LinkedIn Airbnb euh, Calendars et tu vas tout simplement les liés, ici, d'accord, euh, là tu les lis ensemble, euh, donc euh, par exemple, donc ici, voilà, euh, donc là tu vois, on va euh, prendre celui qui correspondait, c'est celui-là, euh, pardon, euh, Si c'est celui-là, voilà, donc là on les a liés ensemble, tout simplement, euh, et euh, non, c'est celui-ci, voilà, on va y arriver, Voilà. là ils sont très clairement liés ensemble, euh, je m'y perds un peu, parce qu'il y en a tellement, voilà. Et là, en fait, on les a bien connectés ensemble, d'accord Et donc, c'est ce qui nous permet, euh, bah en fait, que quand il y a une réservation qui est prise sur un des appartements, automatiquement, eh bien, elle est euh, dupliquée sur euh, les autres appartements, et vice-versa aussi. C'est-à-dire que si tu as loué sur un des appartements euh, entre guillemets filles, bah en fait, ça met à jour l'annonce principale, l'annonce la, où, euh, où tu as, as créé le bundle. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire de particulier. En fait, c'est une annonce qui en inclut deux autres. Et ça, c'est tout à fait possible sur Airbnb. Aujourd'hui, on a, on a la possibilité de le faire. Donc, fais-le. Hein. Euh, c'est ce qui va te permettre de, de donc de mettre une politique de prix qui va être complètement euh, différente. On l'a vu ici. Donc, tu vois, l'opération est très simple. Hein. C'est pour ça que je n'avais pas forcément sorti au départ de, de vidéo parce que ça me paraissait euh, relativement simple Mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaissait euh, cette fonctionnalité-là. Donc, voilà un petit peu comment toi, tu peux procéder. Et très clairement, les résultats, on l'a vu ensemble, sont là. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai fait là, il y a très, ré... très récemment, euh, parce que j'ai besoin de tester, j'ai besoin d'avancer. Je l'avais testé à l'étranger il y a quelques temps de ça, ça marchait très très bien. Là, c'est vrai ici qu'on est sur une période beaucoup plus creuse pour nous. Donc du coup, bah, c'est le bon moment pour tester. Hein. Les périodes creuses, il faut y aller, il faut tester, il faut mettre en place plein de choses pour derrière, eh bien, essayer d'aller de, de chercher des réservations avec des revenus supérieurs. quoi et compenser peut-être certaines baisses qu'on qu pourrait avoir parfois. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. N'hésite pas à poser tes questions dans la partie description, bien évidemment, si tu en as par rapport à ça ou si tu as des suggestions. N'hésite hein, pas. Moi, je prends du temps pour répondre à chaque fois aux questions. Donc, n'hésite pas à remplir cette rubrique commentaire parce que bah, voilà, moi, je suis là pour échanger aussi avec vous, avancer. Je suis là pour vous, pour vous transmettre de l'info, mais n'hésitez pas aussi à partager vos, vos galères ou les questions que vous pourriez avoir. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager aussi, cette vidéo, bien évidemment. Et puis, comme vous le savez, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.